Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo de toute une série qui sera dédiée à des cours aéro. Aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que le métar et comment le décoder. Tout d'abord qu'est-ce qu'un métar Un métar en anglais c'est météorological Aerodrome Report. C'est un rapport d'observation météo sur un aéroport, il est le plus souvent rédigé par un contrôleur et est toujours destiné aux pilotes. Le métar est mis à jour régulièrement. Environ toutes les 30 minutes à 60 minutes. Ensuite, comment décoder un METAR Tout d'abord, on commence à gauche. LFMN en rouge. Qu'est-ce que c'est C'est le code OACI de l'aéroport où était enregistré, écrit le METAR. Donc LFMN. C'est le code OACI. Donc c'est l'aéroport de Nice Côte d'Azur. Quelques exemples. Il peut avoir. LFSB, qui est l'aéroport de Balmulouse, LFPG, l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, ou encore LFBD, qui est l'aéroport de Bordeaux. Donc, LFMN, c'est l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Ensuite, en vert, on a 19, 19 00 zulu Z. Donc, le premier 19, c'est-à-dire le 19 du mois, le moment où je tourne cette vidéo, on est le 19 février. Donc, on écrit juste 19. Ensuite, on a encore un 19 suivi de 2 zéros. Ça, c'est l'heure. Donc, il est 19h Zulu. Attention, Zulu, c'est pas l'heure locale. Pour euh, comparer l'heure locale à l'heure Zulu, qui est la même chose que l'heure UTC, il faut ajouter 1. En hiver, et 2 en été. Donc là, il est 19h Zulu. Si je veux comparer en heure local, il serait 20h Zulu, ou 20h UTC. Ensuite, en noir, on a 070 06 KT. Alors, on commence d'abord avec 070. Ça, c'est l'orientation du vent. On peut voir que l'orientation du vent, c'est un CAP de 70 degrés. Ensuite, on a 0,6 KT. Ça, c'est la vitesse du vent. Et bien, on peut voir que la vitesse est de 6 nœuds. Attention, on ne parle pas en km heure, dans l'aéronautique, on parle en nœuds. Donc, la vitesse elle est de 6 nœuds. On a un vent orienté au CAP 70, avec une vitesse de 6 nœuds. Ensuite, on a 9,999. Qu'est-ce que c'est et eh bien ça, tout simplement, c'est la visibilité qui est supérieure à 10 km. On pourrait avoir aussi 4000, qui voudrait dire que euh, la visibilité serait à 4000 m. On pourrait avoir 800, par exemple. La visibilité serait de 800 m. Ensuite, on a FEW012. Ça, c'est les nuages avec l'altitude. Donc, FIU, euh, ça veut dire que il y a des nuages épars. Il pourrait avoir des nuages fragmentés, un temps clair, plein d'autres choses encore. Donc few, c'est des nuages épars. Ensuite, on a 012. Qu'est-ce que c'est 012 Ça, c'est l'altitude. Ça, c'est un niveau. Pour trouver la vraie altitude, il faut toujours faire x 100. Donc 12 x 100, on trouve 1200. Donc, on peut conclure que il y a des nuages few, des nuages épars, à 1200 pieds. Attention, l'altitude, on ne parle pas en mètres, mais en pieds. Donc on a des nuages épars à 1200 pieds. Ensuite, en envers BKN 033. Ça c'est pareil, sauf que maintenant on a des nuages fragmentés. Broken BKN. On a un niveau 033, donc pour trouver l'altitude, on fait x100. 33 x100, 3300. On a des nuages fragmentés à 3300 pieds. Ensuite, on a 14/11. 14 signifie la température, donc on a une température de 14 degrés Celsius. Et le 11, c'est le point de rosée. Pour faire simple, le point de rosée, c'est euh, le moment où l'humidité atteint 100%. Donc, on a un point de rosée de 11 degrés. Si par exemple, le point de rosée serait égal à la température, l'humidité serait de 100%. Mais là, ce n'est pas le cas. On a une température de 14 degrés avec un point de rosée à 11 degrés. Ensuite, Q1023. Qu'est-ce que c'est bon, C'est le QNH. C'est la pression atmosphérique. Toujours exprimé en hectopascal dans l'aéronautique. Donc là, on a un QNH, donc une pression atmosphérique à 1023 hectopascal. Ensuite, en orange, on a nosique Bon, ça, faut connaître aussi, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'évolution, pas de changement significatif prévu pour les deux heures à venir. Voilà, donc, pour résumer tout, Voilà, on peut résumer tout ça en une phrase. À l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, le 19 du mois à 19h UTC, il y a un vent orienté au cap 0,70 avec une vitesse de 6 nœuds. La visibilité est supérieure à 10 km, des nuages épars à 1200 pieds. Des nuages fragmentés à 3300 pieds, une température à 14 degrés Celsius avec un point de rosée à 11 degrés et un QNH 2023 avec pas d'évolution prévue pour les deux heures à venir. Et voilà, c'est terminé. Merci d'être resté jusqu'au bout. Euh, N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt